Je crois que les mots couchés dans le noir Voyagent après minuit Quand tu peux se voir ces quelques notes De guitare transportées par Tant trop carrière les du bruit dans la maison, des voitures et du charbon, et des pompiers. Derrière ce putain rideau, il y a des nuits de quelques heures, à charger tous ces kilos, et à éponger sa soeur il y a des camions qu'on décharge et qu'on chargera demain, des humains un peu en marche et des hommes en plein les mains.